Notre troisième cas est illustré par cette patiente qui ne perçoit pas les images en continu, mais comme en arrêt sur image. On comprend le handicap engendré au quotidien par ce trouble, qu'il s'agisse de se verser une tasse de thé ou de traverser la route. Pour cette patiente, un accident vasculaire cérébral, ou AVC, dans cette zone du cerveau, peut être responsable de ce trouble.